Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui nous allons parler de cet effet, l'effet que vous voyez, l'effet vague là, que vous voyez en dessous sur le panneau. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc comme vous l'avez deviné, on continue de parler de panneaux parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport à cet élément. Donc nous irons, nous allons sur notre... Ah, on va aller là. OK. On va sur l'éditeur. Et là nous avons l'effet. Comment on a fait pour créer ça pour le faire, on va travailler sur le panneau. Donc du coup, on va ramener toutes les fonctionnalités du panneau qui sont là. Donc l'effet dont il s'agit, c'est l'effet séparateur. Okay? Le séparateur. Donc ici, vous avez le séparateur de panneau. Vous allez dessus. Actuellement, on a mis vague flottante. Donc l'effet qu'on a mis, ça va temps Une fois que, vous, dès que vous allez sur le fait séparateur, en fait, d'habitude, il sera comme ça. Donc là, je je viens de le désactiver. Donc si je l'enregistre, je le publie, vous verrez qu'on a, on a, on aura, on aura plus ça. Donc pour l'activer, vous cliquez sur Actif. Ok. Donc une fois que vous l'avez, vous pouvez choisir l'effet que vous voulez. Donc il y en a de toutes sortes. Hein, le premier, bon, ça bouge. Les autres ne bougent pas forcément. Donc il y en a de toutes sortes que vous pouvez tester, pour voir hein, ce que ça fait. Si vous voulez créer des, des, des effets hein, sur, sur votre site. Après, vous avez la possibilité hein, de, de décider de la forme, okay, un peu plus grand, moins grand, etc. Vous avez la possibilité, vous avez, vous avez la possibilité de faire ça. Euh, donc, et il y, euh, il, y a, il y a différentes différents effets que vous pouvez mettre. Okay? je vous invite à, à, le, euh, à tester les à tester les effets, à tester pour voir ce qui, ce qui va mieux pour vous. Tous les effets ne bougent pas forcément. Il y en a qui restent fixes, comme vous le voyez. Et euh, il, y a, euh, il y en a qui bougent. Le, le seul effet qui bouge actuellement, à ma connaissance, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, la vague flottante. Mais vous pouvez tester, vous pouvez avoir de, bonnes, de, de belles surprises. Nous avons créé une plateforme de formation gratuite hein, pour ceux qui aimeraient euh, créer eux-mêmes leur, euh, leur site internet. Donc pour cela, hein, si vous voulez, si c'est votre cas, vous allez sur notre site web, euh, le site web de l'agence, adwde.fr. Vous scrollez vers le milieu de la page et vous avez euh, un bouton qui s'appelle ma... un bouton avec euh, marqué dessus je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous créez votre compte euh, gratuit. Donc sur votre compte gratuit, vous aurez euh, des tutos hein, pour vous montrer étape par étape comment vous créer votre site web à partir de zéro en utilisant une solution no, no code comme Shita euh, comme hein, de la plateforme Bitroll. Et aussi vous avez des modèles que vous pouvez télécharger pour, pour, pour créer votre site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez, la, vous pouvez les poser depuis euh, la plateforme également. Donc, vos questions et vos remarques hein, sur nos présentations, sur nos tutos, etc. sont les bienvenus. Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant agence web WDE, et je vous invite également à vous abonner. On se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye.